Alors, la première méthode, celle d'un papier calque que l'on va retourner. Voilà, c'est tout. On se contente de ça, juste de ce retournement-là. Là où il y a des augmentations à gauche, on fait des augmentations à droite. Des diminutions à droite, des diminutions à gauche. Enfin, bref, on inverse droite-gauche, gauche-droite, et le dessin. Donc, je commence par un rang endroit, j'ai juste retourné le dessin. et je fais les mailles, les rangs de la même façon, juste retourner c'est suffisant, Le premier rang endroit, et deuxième rang envers. Ouais. Troisième rang, en droit. Alors, vous notez au passage que je fais des E DE inversés avec une grosse barre verticale, et une petite barre horizontale, tout simplement parce que on commence à se rapprocher de la symbolique de la grille. On représente souvent maille en droit sur endroit par un simple bâton, et envers sur envers, c'est pareil. Un peu bâton. Alors là, pour le branche suivant, je comme je voulais, je vais faire que des bâtons. Etc, etc. Et, cetera, et, cetera. et euh, on va même, enfin, on est encore plus saignant que ça, même quand il y a que des mailles endroit, on, on met rien. Pour ne pas le surcharger. Donc voilà, on a fini notre pièce, on la regarde de l'endroit, sur, sur son endroit. Donc, des V, <rire> je sais que c'est pas évident, et puis ben on vérifie, hein. c'est bon, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir de toute façon, c'est à peu près évident. Deuxième méthode, je prends mon calque et je le décale, je le retourne pas. Donc, à la limite, je peux juste continuer à regarder mon dessin tel quel, sauf que je vais faire mes augmentations, pareil, du même côté, là à gauche, là à droite, les diminutions du même côté, droite, gauche, sauf que, cette fois, c'est le point que je vais inverser, c'est la maille que je vais inverser. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par un rang en droit, je vais commencer par un rang envers. Je retourne, rang, endroit, là où il était en vert tout à l'heure. Je retourne, rang, en vert, là où c'était en droit tout à l'heure. Je vais utiliser dans je bon sens, donc on est toujours pas là. Rang suivant. endroit droit, avec sa diminution ici, voilà, je vais zapper l'étape bâton, je vais passer directement aux pièces blanches, alors envers, en droit, ensuite quand on la retourne, qu'on la regarde sur son sur son côté en droit, cette pièce-là, ça marche.